Une cellule de crise a bien sûr été mise en place, elle est au ministère de l'Intérieur à Paris pour évaluer les dégâts causés, vous le voyez sur ces images. de er Peter Elbers. La prochaine mission consiste à équiper nos nouveaux prototypes de guidons carbone. Vous devez acquérir les efforts exercés sur les guidons en conditions réelles. Vous aurez à votre disposition les dernières technologies disponibles. Nous vous envoyons notre meilleur pilote qui vous fera parvenir tout le matériel nécessaire dans les prochaines 48 heures. Nous avons besoin des meilleurs. Vous avez une semaine. Ok. Nous avons du pain sur la planche. Sur ces guidons que vous voyez là, nous allons devoir faire un système d'instrumentation. Charles-Joseph, tu tâcheras de trouver le matériel et de coller les jaunes. Jordan, tu t'occuperas du câblage et des soudures. Moi, je vais modéliser le carter. Et... Benoît Qu'est-ce que tu fous là